Imaginez minecraft mais <rire> j'ai rajouté Herobrine Ouais vous captez maintenant dans cette vidéo ou plutôt cette rediffusion de live hashtag best of j'ai rajouté le mode Herobrine et okay, le mode le plus fort pour minecraft pour ceux qui ne le savent surtout pas et <rire> du coup euh, je vais vous avouer un truc au début j'avais rien compris du tout mais après <rire> <rire> Après, je vais vous avouer, c'était un petit bordel. Mais, genre, vraiment, j'ai flippé comme chacha. Donc, comme d'habitude, les amis, cette, cette vidéo vous. Waouh! Faut vraiment que j'aille dormir, moi. Faut vraiment que j'aille dormir, mais vraiment. Non, en vrai, les gens, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est toujours pas fait. C'était JustBucky. Profitez de votre vacances et de cette vidéo et faites-vous plaisir et euh, insérez adjectif euh, et bonne vidéo hein. et je vais dormir moi puré, fatigué comme pas possible. Ça fait longtemps, coucou coucou ah ça fait, ça fait, j'ai une nouvelle, oui, moi aussi j'ai une bonne nouvelle, j'ai une très bonne nouvelle, je peux, pardon désolé c'est la deuxième fois que je frappe mon micro en live, je peux stream sur YouTube et Twitch en même temps, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour voir si je suis en live ou pas, mais voilà, alors aujourd'hui nouveau petit live tranquille, euh, donc euh, comme vous avez vu dans le titre on va faire un petit Minecraft modé, parce que, bon, je sais qu'il y aura juste deux modes en particulier. En gros, il y aura le mode, euh, et la légende Herobrine, j'espère que ça va fonctionner, là où il y aura Herobrine, euh, bel et bien. Et le deuxième mode, qui s'appelle More Player Model, et franchement, hier, je l'ai testé, il est incroyable. Oh non, désolé, j'ai crois que tu as entendu le mot Herobrine. t'as pété un câble, c'était là comme ça. Oh putain, non, non, non, non, pas lui, pas Karim <rire> Au moins, l'écho fonctionne très bien. Alors, ça c'est fait. Game. Je vais juste espérer que ça ne va pas cracher, Sachant que je suis avec Forge 1.14.4. Une des versions dont je vais euh, presque jamais. Il faut le dire. À sauce. À... Est-ce que je vois tout ça va bien pour le moment Ah, à... merde. Ok, bon. Je viens de faire bras, il est installé. <coughs> il fait chaud d'un coup. Je vais transpirer. Solo, créer un nouveau monde. Alors, boum, au secours, maintenant, créer un nouveau monde. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le, la PLS est obligatoire. Je suis genre en PLS intérieurement. Ça peut pas se voir, mais voilà. <rire> ah, ah, ok. Bon, tout a bien été installé, mais je crois que je suis obligé de mettre en. Euh... Je crois que je suis obligé de mettre en euh... créatif pour faire le truc, non? Je sais pas. Est-ce que oublié de mettre en créatif ou pas C'est la première fois que je teste le mode. Ah, j'ai oublié de mettre en, euh, en créatif en vrai. Ah. Vous permettez que j'aille sur Google pour voir comment on fait euh, pour le speedrun. Voilà. ah, oh, ça fait longtemps. Allez go. Ah, non, on va speedrun le truc. <rire> <rire> est-ce que je vais avoir peur C'est certainement. Euh <rire> Allez boum boum on va se faire les trucs de base boum boum on va faire une petite pioche une petite ouf puisqu'on va aller dans des villages l'impression que je suis en train de speedrun minecraft alors que c'est pas du tout le cas je vais faire caca sur moi yes et je vais être tromper sur mon canapé qui est juste derrière moi oh là là et j'ai envie de remarquer mais oh là là il y a une table de craft Qui s'est posée là je n'étais pas du tout au courant pas du tout <rire> J'ai découvert la vie <rire> J'ai découvert la vie en me craquant la nuque Bon, il me faut des moutons Bonjour Ouais, toi t'es gentil Hop là Hop là, maltraitance animale Hop là, qu'est-ce que vous allez faire la SPA Mais je suis encore en mode laine Oh purée Bon bah yes hein Du coup si je fais pause, on pourra toujours m'attaquer Salut Oh, raté Raté Ok, tu m'as eu Merci, Ah. Oh. Bon, eh mais quand même, pour l'instant, tout va bien. Hein. Je sais pas si genre, ça passerait un moment où Robyne va pas ou quoi, mais j'attends. Hé, Robyne, attends. Hé, hey, Robyne, hey, si t'es là, fiche toi hein. Regarde, je t'attends. Je suis actuellement allongé. Euh... <rire> voilà. J'ai pas ton texture pack, j'ai honte. Salut. Au revoir <rire> Il m'avait rien demandé le pire C'est ça le pire tout ça, ça. C'est bon, pote Ça va Moi bon, je te laisse un manque, hein. Si tu viens quand tu veux Des fois la vie est dure l'ami <rire> euh... Salut petit creeper Est-ce que je vais me souvenir où est-ce que j'étais ou pas Et eh bah ben, non il les contrôle Oh mon dieu tous les modes sont. Contrôlés, waouh! Hello guys and welcome to my new video. Today I will play the Aerobrine mod because this is the best mod ever. En uh... vrai, oh ouais, ça va, les, les trucs sont même pas rapides. Imagine, c'est Aerobrine qui est là. T'es Aerobrine ou pas? T'es pas Aerobrine, malheureusement. Vous savez quoi? Il va envie de faire une petite base de aérienne. Enfin, tout ça. Ou genre. Oh, tiens, salut! Eh, eh, psss, eh, eh! Eh, eh, eh, eh mon ref! Salut, ça, salut, va ça va! Faut truc. Ah, ah, ah. Mais pourquoi ils ont peur de moi? Je viens, viens juste leur dire bonjour, ils ont peur! Qu'est-ce que t'as? Dis-moi! Qu'est-ce que t'as? T'as un problème mental? Comment ça se passe? Pourquoi ils ont peur de moi? C'est pas parce que je suis Nagadro que vous devez avoir peur de moi! <rire> Vraiment, t'as pas peur! Ils sont racistes. C'est Marine Le Pen. <rire> C'est Marine Le Pen. Ah mince, j'ai fait le mauvais outil. Oh non, pas lui. Non, on se casse. Hein. Sur ma route, oui, il y a eu du movie crois dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui. Mais ils sont même plus là. Je suis le feu et ça brûle Ah oh bah ok, il... En fait, en fait, le mec, il m'a vu, il me voit, il est là comme ça. Faut que je dise un truc. Ah toi t'es normal. pas il est là comme ça. Ah salut. J'ai vu son par exprès, tu sais. Wesh. Au revoir. Oh non, non, non, non, non, non, écoute, écoute. Tu peux reposer Eh, eh non, non, non, non, non. Oh Hérobrine, écoute-moi bien. Oh, merci ah bah non merci! <rire> Quoi? C'est moi ou c'était un bruit de poulet? <rire> C'est moi ou le robot on a fait un bruit de poulet? <rire> Attends, t'as un poulet frère? T'as un poulet? Oh putain j'ai faim! Viens là, viens là, viens là! Non, il non, te, te borde pas, viens là! Viens là, t'as un KFC Viens là, petit café! Euh, Je vais t'avoir! Le truc a fait un bruit de poulet? D'accord, je vends de tuer Hérobrine à la main. Et voici comment Erobrine s'est fait buter. Allez, tout le monde est possédé par Erobrine. Ouais Et là, il y a Erobrine qui arrive. Ouais Quoi, ce qu'on appelle Ouais, t'es posé toi aussi. Ouh Hérobrine si tu es là, fais-moi un signe. Je suis en train de faire un poil. Une poil à la chatte à ta main. À part ça. T'es possédé toi aussi. Hein ah ouais, t'es possédé. Voilà Salut, c'est lui Fils Est-ce qu'il y a des gens encore sur mon stream qui n'ont pas peur? Voilà, ouais, c'est tout. Je vais poser, à poser comme question. <rire> Moi, ok. POV, dans quelques mètres, il y a un mob possédé par Aérobrine. Oh! Au revoir. Il n'y a pas de mob. possédé par hérobrine C'est génial. Et moi je fais un tation Oh, j'ai envie de tester un truc. Ah si donc J'ai vu dans une vidéo qu'il y a un bug avec ces fleurs-là. Ah ouais. Bon bah je viens de, de piquer des fleurs. Normalement. Un bébé, un bébé la main. Euh, normalement, j'ai bien normalement. Tu, tu, tu m'as mal parlé. Tu... Eh, eh. Pss, eh. Tu, tu m'as mal parlé. <rire> <coughs> La petite raté raté. raté. Ouais. Bon, ben bah je viens de tuer un grand star de YouTube. Hein. Nickel, <rire> ah, ah bah un village bah, nickel Ça <rire> t'imagines <ouais>. en <rire> vrai, et c'est comme le coronavirus. <rire> m non mais t'imagines, genre en fait, Herobrine c'est lui qui a créé le corona, <rire> genre il touche quelqu'un, il est déjà possédé, <rire> Donc, en fait c'est comme ça que le corona le Covid a été créé. <rire> donne pas, du te donne pas du commence avec genre euh, de la pierre et une armure en cul. Ok, bon, bah, Moi j'ai retrouvé mon point de spawn où j'étais mort, euh, je vais dormir dehors comme ça, le point de spawn est déjà mis normalement si je me trompe pas ok <coughs> oh, oh villageois oh villageois oh oh ils sont deux oh oh oh oh oh oh Qu'est-ce trop oh non oh oh oh oh oh oh oh villageois non, Il y a deux seuls qui sont possédés. Vous <rire> croyez ça? Non, non, non, non, non. Oh, je ne sais ai pas voilé. Bon, bah, allez dans une maison. hein Au moins, ils sont cons, ils ne peuvent pas ouvrir ceux qui ont possédé. Pas Aérobrine. Oh, non. Hein non. Il ne peut pas ouvrir là, les portes. Hein. <rire> ils sont de là. Oh, il y a un truc. Et hey, T'as essayé de. Tu voulais me faire un passage? Tu veux me faire un message? Attends. Il y a quoi en dessous? Oh, il y a rien en dessous. Je crois qu'il y avait un Kinder surprise. Bon. Oh oui. Oh. Ah. Non. Salut. Ah oh. au moins j'ai déjà deux de, de poudre chelou. J'ai récupéré un peu de fer. Deux, trois. C'est bien trois de hauteur. Normalement. 3 d'auteur ouais. Oh, oh bon bah, moi j'ai déjà du faire. J'ai déjà 5 de fer Ouh. Euh, Non non c'est bon. Essayez de parler Ouais. Ok, c'est bon, on t'entend bien. Faut juste que je baisse un peu le. Hey, le life Allez tous vous faire Plutonner ah. J'ai dit plutonner, attention. Pas ah. une oh mon dieu, c'est tellement mal ce que tu as dit. <rire> oh attention, je vais me faire cancel. Attention Twitter euh, son. Twitter. Euh... Twitter me <rire> Tu vas me supprimer <rire> parce que je, y a un insulte bien. dans le live. <rire> Hashtag cancel blackie. <rire> oh, million. Pourquoi je sens mal d'un coup Je, je crois que c'est Eurobrine qui a fait ça. Après. Mec, la maison, elle, elle est bizarre, mec. Oh, je vais voir quelqu'un. Mec, la maison. Mec, la maison. Ah, ouais, c'est lui. Ah. Ouais. Non, non, ah, non, non, non. ah, Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, qui a créé ça, qui a créé ça. Mm. non, non, non, non, non, non, non, non, Ouais, non, non. non mais t'inquiète, je J'aime juste aller être curieux. Ah, bah, tu vas mourir aussi. Hum, mmh. je vais penser à ma vie maintenant. Téléporte bien, Joe. Hum, hum, hum. Pas un. Ah, j'aime trop ce mode. Euh, non, non, si je fais. la frapper. Oh, tiens, ah oui, ça rage, je peux m'accroupir. <rire> Tu respectes par contre des animés. Evrobrine, je sais que tu t'appelles Karim d'après Nino. T'inquiète. Karim Karim Sors de la cuisinière <rire> Bonjour. Vas-y, euh, casse un bloc en dessous. Ouais. Ah. Oh les shit <rire> Oh non, j'ai activé la TNT. Non, c'est dommage. Il y avait du stuff oh, oh. Il y avait du stuff, sale b... Bon, bah, il a plus rien. Oh man, je un griffeur ah, bah, de qualité. Au pire, oh, si tain, tu y veux, il y, bon. y a du charbon. Ouais, j'ai vu. Là. Il se pète la gueule. <rire> du charbon. Il y avait oh, du bon moi... stuff, attends. C'était quoi le truc blanc qui a à drop Regarde mon inventaire. Euh, c'était une, une étiquette extrêmement. entre guillemets rare à avoir. Dans la jungle, Run, bitch la série, Le jungle, Le lion. Je sais pas c'est quoi la suite. Hérobrine va me prendre part derrière Hérobrine va me prendre par derrière Elle est spawn derrière toi C'est <rire> que moi j'ai fait euh, j'ai une technique pour pas qu'il rentre ah, hein. C'est quoi la technique Moi ouais, c'est quoi Slime okay. Pourquoi je sens dans les commentaires il y en a ils vont dire Eh mais toi ta gueule toi ta gueule Mais c'est pas ça et tout Oh c'est bon <rire> Déjà t'as été adopté par la CAF eh hey, monsieur! Attention derrière toi, 3 2 1 y a rien. J'ai pas de la chance. C'est la nuit qui l'attaque. Attaque! Attaque. Et là, il, il, il téléporte de partout. Ouais. Bonjour, Je m'appelle euh, Michel. Il fait comme Sengoku, il se téléporte partout. Et en ça. plus, j'allais faire ça, en plus, j'allais dire ça. Tant, tant, tant. Non, non, non, non. Tout va bien pour l'instant. Et la lune se lève. L'eau est calme. Bon, c'est bon, t'es pas un poète là! <rire> fin. Oh. <rire> Le meilleur pomme Parce... au monde. Fin. Ça dirait même pas deux lignes ce truc. Ouais, <rire> ouais, oui, là ça serait trop chelou. Gododo. Oh. <rire> <rire> hey, what the fuck, mega Nana? Eh, laissez-moi, c'est quoi ça? T'entends-tu Imagine, genre, je me balade tranquillement dans la map et là, je vois une tub. Et genre, t'as Aérobrine qui est caché derrière. <rire> il est là, posé, il me voit, il se barre. Ah <rire> oh, non, un an joueur! <rire> qui fait une tub. <rire> J'imagine trop. Il y, a un gars, hein. il y a un gars, il y a un gars, il y a pour... il fait il fait son pote, thé. il a fait le, truc, le mec qui fait un thé à l'envers Non, non, non il le pire, c'est vraiment un pote hein hein? Il y a vraiment un pote, il y a vraiment un gars mm -hmm. Qui a fait une tub et qui a mis son skin en AeroBrain <rire> Ça fait peur à son pote <rire> Oh non, AeroBrain est tout beau, ouais oh. Cours, cours ta mère, cours. vais cours C'est Rebrand contest speedrun. Fine, où est-ce que tu es Il y a plus de feuilles. What, de bitch What <rire> Les poules sont calmes. Ouais, je le Non mais le pire c'est que les bruits là, c'est vraiment dans le jeu. Genre c'est ah bah. dans le jeu, tu as ces bruits là. Ouais, ah, je suis bah, le live live. Ouais, alors non, sur. Juste, euh... Vu que j'ai mis à fond, donc du coup. Euh... Si on fait un calcul. Mm -hmm. Si on calcule combien de viewers va avoir, par exemple, 1000, Ouais. Il y en a bien un qui va se pisser dessus. Mmh. <rire> Moi je voulais. Il y en a bien un ou 10 c'est oh. sûr. Mmh. Surtout là, là tu vois bien que c'est pas grave. Regarde, regarde, il y a oh, des, il oh, a... De l'or. Oh, de l'or. Oh, oh non Oh je suis riche Non, non, non, non, non, non, non, non. Qu'est-ce que tu vas faire, Herobrine You are fucked up Là, c'est sûr, il y a un coffre. Ouais, il y a un coffre, nickel. Emeraude, patate... Vas-y trade... Euh, Peut-être essaye de trade les émeraudes s'il y a du bon stuff, genre ils vendent des bonnes choses. Ouais, bon, ils sont sans emploi. Allez, je suis pas l'emploi, bon de Fais trade avec dans eux. Les... Dans les petites... Ouais, ouais, faudrait trader avec un forgeron. Alors... Ah, un Tanner 53, émeraudes Ouais, toi, vas-y, vas-y, là, là t'as la permission. Là, vas-y, attends mais regarde, regarde avant. Oh, vas-y, frappe-le. Frappe frappe bon. Hop là. Je sais j'aurais pu du voir les autres. On va voir les autres. Personne. Pas oh, tout le monde. pêche Bon. Vas-y. Oui. Non. non. Non, non, non. Non. Hop là. Et toi, tes emplois. Bon, suivante. suivant Faut faire. Non mais pourquoi ils te vendent autant cher wesh oui. je... je sais pas. Ah mais ils ont quoi à vendre tout autant cher Qu'est-ce qu'il y a C'est bon, là, tu vois à famille de golem, ça passe. Aucune idée. C'est juste ah, euh, le plus grand ami de l'or, mais bon. Bon, je vais me faire des ah, C'est Eurobrain, il des... les a arnaqués. Et tu c'était avant il. Travaillait... Sale voleur. Avant il travaillait dans, dans les vieux marchés à côté de chez toi, puis après vu qu'ils étaient beaucoup arnaqués, il en a eu mal. Il a décidé de prendre en contrôle les PNJ de Minecraft. Bon, euh, maintenant chaque fois vous voyé un joueur, vous lui vendez tout deux fois plus cher. Ouais. <rire> il y a une trop comme non, ça. Non, je vous demande tous, euh, monsieur, vous êtes un maître. Ça serait quoi si euh, Robyne faisait euh, c'était un Oompa pas Quoi le truc, le truc tu, le mets, tu le touches tu le mets une balayette, il est en PLS. J'y mets une Tu sais c'est quoi C'est même pas rebrigne, un c'est repose un <rire> <On> repose-pied. Un repose-pied. <rire> c'est une table frère, tu peux manger dessus. <rire> Tu poses ton assiette sur son crâne et après c'est bon de te manger tranquillement. <rire> J'imagine trop. Non, attends, attends, attends, j'ai mieux. Tu poses une merguez sur son front, ça le cuit. One more time ah, c'est moi où il y a une de maison là-bas Ah là, oui, de il y a encore la maison. N'explose pas, n'explose pas parce qu'il y a du bon one stuff. More time. Oh merde, ah non, je peux plus courir. <rire> merde, euh... Déjà, gens, j'ai aussi envie de vous montrer un truc. Regardez, c'est trop bien, j'aime trop ce mode. POV tu vois un loup normal dans la nature <rire> Un loup qui est comme ça en train de marcher tranquillement <rire> Je vais me balader euh, parmi la nature en tant que loup Je vais essayer de me, me familier avec les autres <rire> Wesh Ouf ouf Ouf ouf Ouf Ouf Oh putain, oh putain. <coughs> Ouf, ouf, ouf, <rire> Imagine. <rire> ouf, ouf, ouf. I am a dog. Ouf, ouf. <coughs> <coughs> un chien qui est en train de dormir. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu un chien qui est en train de dormir? <rire> ouf. Ouf, ouf. nouveau jours, nouvelle vie, nickel. Aïe aïe, aïe, aïe. Au revoir. Ouf. Ok, je vais manger un Ouf. Aïe, goûter Ouf. Ouf. Non non non Euh je vais voir un truc justement attendez Oh en fait ça c'est pas normal du tout hein pa -pa -pa Bonjour Coco -co -co. Non non on m'entend par contre je te jure, on pas ton jeu ton ou toi en fait On m'entend vraiment pas Non on entend que dalle mon pote Même ton jeu on entend que dalle Ouais ok du coup je redémarre mon stream, malheureusement Oh purée j'ai fait le vaccin contre le vilain virus dont faut pas dire le nom sous peine de copyright etc. Le gouvernement va me retrouver. Ils vont trouver où j'habite. Ils vont... Ils vont me prendre là comme ça. Bien la faire. Bon, les gens, c'est bon. Je, suis... je me suis bien ce fait. Je n'ai pas du tout été en mode créatif. C'est faux. C'est faux. Euh, S'il vous plaît, euh, croyez-moi. Sinon je fais le mort pendant Je mets moins de temps. Ou même je me craque la nuque. Oh avant, ouais. avant de terminer ton stream. Est-ce ouais. que tu peux aller en créatif sur Ellen et faire mon jump Faire son jump, d'accord. Pourquoi ils veulent m'attaquer, ou Wesh. <rire> il a a un fait qui s'est suicidé. Tout va très bien. Il m'a vu, il a fait Merde <rire> Hop là attends bon. grémo de là d'accord. <rire> Waouh, wow, wow. Ok. Ah, il est en mode là <rire> non, non, non, non, non, non, je suis en, cr... en survie, là. <rire> tu n'as rien oh, vu. Tu dit, Alors, as as dire quoi, là, quoi, là je, suis en... En... En... je suis en survie J'ai réussi à aller dans, dans l'end de... Comme un grand <rire> Oh là là Oh mon dieu, j'ai tué le dragon, les gens, no fake, waouh, waouh les gens, waouh, j'ai pas utilisé, du tout utilisé de commande, chut, vous avez, vous avez rien vu, ok, vous avez rien vu, vous êtes tout de suite vous abonner. waouh, j'ai tué le dragon, regardez ce qu'on a même, un œuf de dragon, viens là, <rire> pourquoi j'ai une vie de merde